Qui aurait cru glaciers nous alaska warming melt vivrions une époque si déterminante pour notre avenir doit-on attendre que nos gouvernements agissent pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre Pourquoi ne se réunissent-ils pas tous ensemble derrière cet objectif commun, comme ils savent le faire face à une pandémie On en a besoin tout de suite Doit-on attendre qu'ils nous prennent par la main et nous montrent quoi faire Nous écoutent-ils vraiment ne nous écoutent pas, devrait-on prendre les choses en main Sommes-nous tributaires de leur capacité à savoir bien se renseigner C'est important, mais il ne faut pas quand même aller à ce point-là faire des manifestations. Pourquoi la politique semble être un monde lointain et inaccessible Pourtant, ne serait-ce pas nous qui choisissons nos gouvernements Les meilleurs, les meilleurs. Pourquoi notre connaissance du climat est-elle si... insuffisante Pourquoi existe-t-il des personnes sceptiques face à l'avenir qui nous attend Qu'est-ce qui les motive La France n'a rien à voir là-dedans Serait-ce un problème de... génération okay, Combien d'entre vous sont, à l'instant, tentés de quitter cette vidéo à cause de sa thématique pourquoi l'écologie n'est pas une valeur universelle, acceptée ou trouvée par tous Pourquoi désigne-t-on des personnes comme écologistes et les autres L'écologie politisée n'est-elle qu'une étape nécessaire Ou alors est-ce un moyen pour certains de paraître sympathiques Depuis quand avons-nous rompu nos liens avec nos racines naturelles Y a-t-il un défaut dans notre éducation À combien de personnes a-t-on parlé de respect de la nature Qu'est-ce qui nous empêche de tout faire pour préserver notre bien-être futur okay. qu'est-ce qu'il faut faire Va-t-on vraiment assister passif à la fin de notre espèce Que se passe-t-il dans nos têtes Je vous propose quelques éléments d'explication. Tu n'as pas reçu le mémo <rire> gaz à effet de serre, principale cause du réchauffement climatique, sont parmi les nombreux déchets de nos activités. L'importance que nous accordons à ces gaz est représentatif de notre rapport global à nos déchets. Qu'est-ce que le gaz carbonique, à nos yeux sinon cette petite fumée qui résulte de notre respiration et puis disparaît de notre vue Qu'est-ce qu'un déchet sinon quelque chose que l'on laisse derrière soi et dont on n'a plus à nous préoccuper On nous parle de réutilisation, de recyclage, donc du fait de nous préoccuper de ce déchet. Mais est-ce que c'est une chose évidente pour les organismes que nous sommes Pour certains, mettre ces déchets à la poubelle est une évidence, un réflexe appris depuis l'enfance. Pour d'autres, il n'a jamais existé de poubelle, et donc de nécessité de l'utiliser. Les déchets sont jetés à même le sol. J'ai pu personnellement le constater sur le terrain. Prenons l'exemple de l'île de Mayotte dans l'océan Indien où seulement 40% des déchets sont collectés dans le réseau officiel. Les autres 60% vont contaminer les sols, les eaux, finir par mettre en danger la santé des populations et des écosystèmes. Comment expliquer ces 40% Est-ce un défaut d'énergie, d'investissement de la part des pouvoirs publics ou des entreprises privées Un défaut de sensibilisation des citoyens Que faire dans une telle situation de toute façon Laisser les choses se faire ou espérer que les choses se fassent Face à l'inaction, une équipe de bénévoles a décidé de passer à l'acte, de récolter eux-mêmes les déchets, plusieurs fois par semaine, à la force des bras, tout en expliquant aux habitants les raisons de leur action, malgré les insultes et les préjugés. Et j'ai embarqué avec eux pendant plusieurs jours. On nous dit qu'on se baigne dans les poubelles et tout ça. C'est pas vous qui payez le loyer chez moi, c'est pas vous qui, qui lavez mes vêtements. quoi. Nous on veut des quartiers propres. On passe une fois qu'on a ramassé, on a nettoyé la route, elle est propre. Essayez au moins ceux qui sont autour quoi, de la garder propre. Comment dire De nettoyer toute la, toute la route. Au moins que chacun nettoie devant chez, chez lui, quoi. devant sa maison. Et quand il va faire ça, l'autre va voir, il va faire ça et tout le monde va faire ça. Après ça va être propre, ça sera cool. Quoi. Je me suis demandé pourquoi il n'était que quelques bénévoles à faire cela. Pourquoi ce n'est pas toute la population de l'île qui s'organisait, se coordonnait, pour garder l'île propre. Chacun passe à lui. passe pas qu'on est dans une île, qu'on est ensemble, qu'on peut tous couler ensemble. L'île avant, c'était pas comme aujourd'hui. C'était propre, il n'y avait pas les déchets partout. On en déduirait que chacun vit dans son petit village et a du mal à concevoir au quotidien que le village lui-même est inclus sur un plus vaste territoire. Il aurait fallu expliquer que les déchets, une fois dans la nature, vont affecter par leur présence la vie de l'ensemble des habitants de l'île. Nous sommes tous perdus dans nos bulles personnelles, emplis de nos soucis du quotidien, impuissants à concevoir la vastitude de l'écosystème dont nous faisons partie. Aujourd'hui, les déchets à Mayotte ils prennent un place vraiment trop important pour la surface de l'île. C'est un petit caillou, il ne faut pas oublier. Donc, euh, avec l'importation importante qu'on a des produits euh, dans l'extérieur, c'est inévitable que l'augmentation la, des déchets est destinée à, à monter, à monter, à monter. Quand les grands supermarchés se sont implantés sur Mayotte, en plus d'amener des articles produits majoritairement à l'extérieur de l'île, ils ont incité la population à la consommation et à l'achat. Mais ont-ils pour autant participé à de la sensibilisation sur la gestion des déchets qui seraient se suite à ces achats. Dans les supermarchés, ils auraient pu mettre un panneau ou leur dire quoi. une fois que vous avez consommé votre truc, qui a des poubelles, mettez dans les poubelles. Quoi. Ne jetez pas par terre parce qu'après, c'est maître qui est en jeu. Il faut vraiment guider les personnes dans un, les achats, des achats responsables. Il faut guider les, les personnes à trier à la source. Au-delà de ce problème de consommation, sur Mayotte, une partie de la population est arrivée de manière clandestine. Ils vivent comme ils peuvent, s'abritant sous des cabanes de toll. Évidemment, aucun de ces quartiers temporaires n'est raccordé au réseau officiel. Traitement de l'eau, électricité, ramassage et traitement des déchets. Mais ces quartiers produisent tout de même des déchets. Et en l'absence de prise en charge, ceux-ci s'en vont directement dans le lagon. Je suis obligé de, de les accepter. Accepter, ça veut dire quoi Prendre conscience qu'il euh, y a des personnes qui sont défavorisées, il y a des quartiers qui sont informels, tu vois Et donc c'est obligatoire que nous on fait quelque chose pour ce quartier-là. Euh, on ne peut pas dire à une mamie de 60 ans de faire 3 km à pied pour jeter un sac de poubelle tous les jours. Moi, avant, j'étais inconscient, ce que je faisais, quoi, je jetais les trucs de frisou par terre, les sacs en plastique, les tout, quoi, je j'étais jetais par terre. Mais maintenant, c'est devenu comme une drogue chez moi, je n'arrive pas à jeter les trucs par terre. Après, quand je vois les trucs en plastique, tout ça par terre, ça me gêne un peu. Quoi. Il faut préserver justement les, les, les barrières de corail, et pourquoi ils sont source d'alimentation pour les poissons. Et donc les poissons, ils se protègent à l'intérieur de la barrière. Les grands poissons, ils viennent pour manger les petits poissons. Les pêcheurs, ils ont la chance de pêcher des bons poissons. Donc c'est tout un chien qu'il faut respecter et qu'il faut la connaître surtout. Qu'une fois qu'on connaît bien comment ça marche le système, je ne pense pas qu'on est aussi bête de, de, de le détruire. Même si la collectivité n'a pas demandé à être dans cette situation, j'estime personnellement qu'il est de son devoir de protéger l'environnement en attendant qu'elle trouve une solution sociale ou politique. Autrement dit, que ces quartiers soient ou non clandestins, ce n'est pas le problème le plus urgent. Il faut traiter ce que ces quartiers rejettent en premier lieu, quoi qu'il qu en coûte. Comme c'est important aussi accompagner les actions citoyennes et associatives dans l'environnement avec des professionnels. On ne peut pas s'improviser euh, nettoyeur d'image, tu vois Non, ça ne marchera pas. Et nettoyer, faire un nettoyage, c'est quelque chose qui se fait pour des professionnels, normalement. Tu vois? Les agents des CIDEVAM, par exemple, sont formés. Ils sont formés à la sensibilisation, ils sont formés à, à, au triage. Ils sont formés sur les risques des déchets donc quelque chose qu'un citoyen normal n'a il il pas. Donc on est obligé d'accompagner cette action avec une équipe de professionnels dédiés à cette mission-là. Au début, certains citoyens ne comprennent pas. Puis ils voient que quand on enlève les poubelles de leur paysage, c'est agréable et beau à regarder, c'est un bel endroit où vivre. Ils finissent par comprendre l'intérêt de prendre soin des déchets ils les apportent eux-mêmes les poubelles, les enfants, les premiers. Quand on passe pour la collecte, il y a des gens qui nous encouragent, il y a des gens qui nous donnent de quoi manger. Ils sont seuls, mais avec un petit effort de tout le monde, on peut arriver à des résultats énormes. Aujourd'hui, c'est rare de trouver un déchet terre, Tout le monde fait un peu attention. On a mis un peu l'envie la... de changement, voilà. Donc. Euh... Ce n'est pas, bra pas bravo à nous, c'est à bravo à les gens qui euh, jouent le jeu et qui nous accompagnent dans ce euh, projet expérimental. Je pense que personne n'a envie de vivre dans les déchets, mais euh, au contraire, vivre dans un, ambiente, un environnement propre et responsable et raisonnable. « Durable » c'est un gros mot encore, moi je préfère dire « raisonnable <rire> ». Il suffit de prendre le temps de sensibiliser les citoyens sur ces questions pour obtenir des résultats. Au fond, c'est un problème d'empathie. Se soucier de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. L'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que ressent autrui. L'empathie est-elle innée C'est un autre débat. Cependant, elle peut s'apprendre et s'enseigner. C'est pas un simple nettoyage. On fait des enquêtes sur les déchets. Et Savoir quelle quantité dans 30 jours s'est posée sur la route. Des, euh, des statistiques, voilà, et monter comme ça des, des statistiques. Essayer de comprendre les tranches d'âge, voilà, plus, qui est plus pour lui. Tu vois, si c'est la jeunesse, donc mettre en place des actions pour les jeunes, des sensibilisations. Donc par rapport à la nature du déchet, on essaie de comprendre que, sur quelle que tranche d'âge il faut agir vraiment pour être plus efficace. Agir pour le bien commun, sans cesse, tous les jours, parfois dans l'indifférence générale, et peut-être en ayant le sentiment que ce qu'on fait sera à recommencer le lendemain, comme si cela n'avait rien changé. On pourrait se dire naturellement à quoi bon faire tout ça. N'est-ce pas de même ce que nous ressentons à l'échelle du globe Pourtant, une part de l'humanité, tous les jours, mène ce genre d'action, juste au nom de l'espoir. Et vous, alors, seriez-vous capable d'entreprendre la même chose Aujourd'hui, leur collectif a stoppé son activité. Que pouvait-il faire sinon continuer à acheminer tous ces déchets en un seul endroit, constituant une décharge, en espérant que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités Il valait mieux réunir ces déchets en un lieu sécurisé plutôt que de les laisser glisser vers le lagon. Mais il ne s'est rien passé. Et les déchets auraient fini par constituer une montagne plus haute que l'île même de Mayotte. Voilà un fait qui nous ramène encore à une question pour moi fondamentale. Qui décide pour nous Qui gère nos ressources, nos moyens à notre place Les pouvoirs publics sont-ils encore vraiment des pouvoirs publics À l'école, on nous parlait de ça, mais Yann, je m'en foutais quoi. Ouais. Parce qu'on ne parle pas assez de ça à l'école. Et ça devrait être l'objectif numéro un. Ouais. Moi, quand j'entends des gens qui parlent, là, je veux un meilleur monde pour mon fils, quoi. Moi, je me dis son essence, ils veulent un meilleur monde. Commencez par prendre soin de ce monde, quoi. Eux, ils pensent qu'à l'argent, à l'argent. Certes l'argent, peut choses. Ça me rend triste, quoi. L'association n'existe plus. Mais chacun des anciens bénévoles, désormais, porte avec lui le savoir acquis avec cette expérience et peut le dispenser à son tour. C'est à l'association que j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. C'est quoi un recyclage C'est quoi un macro-déchet C'est quoi. Que, que, que, quelle est la valeur du déchet en fait, c'est là que j'ai compris. Voilà, il faut vous réveiller, réveillez-vous, on ne dort plus là, il faut se réveiller là. On est dans du sérieux là. Mon fils pourrait, mon fils, j'espère que mon fils, si inchallah j'ai un fils quoi, il, il pourra dire mon père là au moins c'est... Oui, on peut tout à fait adopter ce qu'ils appellent des gestes écologiques au quotidien. Oui, on pourrait faire des sittings devant les sièges des grandes multinationales polluantes pour espérer faire pression. Tout comme le climat qui est global, je suis convaincu que notre action doit prendre de la hauteur. Créer soi-même une entreprise engagée pour espérer bousculer les lois du marché actuel ou s'engager en politique. Pas seulement dans les urnes, mais surtout s'engager dans la vie politique de nos quartiers, de nos villages, voire de notre pays. Discuter du climat, de ce qui nous attend, des solutions qui peuvent être mises en œuvre collectivement dans l'intérêt de tous et de la survie de tous.